Allez, bonjour à tous, c'est parti pour cet Expresso Semaine 45. On va parler d'Asmodé, de Warhammer 40k, bien entendu. On ira faire un petit tour du côté d'Alien et puis on parlera de JDR avec un financement participatif qui peut vraiment, vraiment vous titiller. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à partager et puis surtout à vous abonner, ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti <rires> Et On va commencer avec un errata, je vous avais fait euh, une annonce sur le jet des sorties pour euh, asmoder euh, ce qui impactait directement vos jeux préférés. Alors je suis obligé de me dédire, information prise, en fait les jeux actuellement reportés sont euh, Zombie Teens Evolution, euh, Dixit Mirror et puis les extensions pour euh, les jeux de cartes de la Légende des 5 Anneaux et de Horror à Arkham. Donc les sorties X-Wing et surtout Légion ne sont pas stoppées, et celles de Marvel non plus. On planche sur du 13, voire au plus tard du 20 novembre, mais elles sont bien entendu maintenues. Donc ça c'est une très très bonne information, je suis désolé de vous avoir secoué un petit peu mais on avait une information comme quoi euh, ben, des jeux allaient être stoppés, on n'avait pas le détail, j'ai obtenu ce détail et j'ai eu la confirmation en fait euh, de FFG que pour eux il n'y avait absolument pas de ralentissement dans la sortie euh, de leur gamme donc c'est un euh, très très bon point. N'oubliez pas, hein, je vous l'ai déjà dit, le site qui commence s'est aligné sur les prix de la concurrence. Et avec notamment le code promo euh, Pierrot, et bien vous avez 10% sur votre commande. Donc pour Star Wars Légion, vous pouvez vous lâcher. Sinon, il y a toujours la possibilité d'utiliser le lien qui est en dessous de la vidéo pour Philibert. Et là, pour le coup, vous participez au financement de la page. Je vous en remercie. J'en ai pas fini avec Asmodé puisque je tenais également à vous parler d'une super initiative de leur part qui s'appelle le Print and Play. Euh, pour vous aider à supporter le confinement en jouant chez vous, Asmodé et ses éditeurs partenaires vous ont cococté un petit pack de jeux à télécharger et à imprimer. Et il faut savoir que c'est gratuit. Alors vous allez avoir peut-être un petit peu de découpage et de collage à faire, mais franchement, il ne faut pas s'en passer. Donc dans ce euh, print and play, on va notamment retrouver euh, Corinthe, Sherlock Holmes euh, détective conseil, des unlock, euh, le jeu fou fou, fou du timeline, euh, petit meurtre euh, effet d'hiver, contrario, euh, du zombie qui d'évolution, hein, notamment euh, des euh, nouveaux scénarios et puis euh, aussi il euh, y aura du combo color. Bref, il y a beaucoup de propositions. Donc, moi, je suis allé voir, en fait, c'est ce, ce qui était disponible. Alors, effectivement, par exemple, pour Unlock, vous avez des planches de cartes à imprimer. Il va vous falloir découper et puis ensuite recoller avec le dos et puis, et puis, et puis la face à découvrir. Mais pas que. Il y a aussi des propositions pour Die Story. Alors, je me suis dit, tiens, Die Story, comment ils vont faire Vous allez être simplement un petit patron pour faire le dé. Donc, vous pouvez découper et puis vous amuser à faire le dé avec vos enfants, mais surtout vous avez une planche avec des propositions, des dés qui sont déjà tirés et puis c'est euh, à vous, c'est en forme de charade. Donc euh, vous devez euh, deviner euh, un personnage célèbre euh, ou un pays. Euh, voilà, donc ça par exemple, euh, vous pouvez le laisser sur tablette et il n'y a absolument pas euh, nécessité de l'imprimer, c'est jouable directement. Je trouve que cette proposition est vraiment très très bienvenue d'Asmodé et je les salue pour ça. Allez! On passe à l'ouverture des hostilités chez Games Workshop avec l'arrivée de deux codex. Mais est-ce que c'est vraiment des codex Alors on aura les codex Space Wolf et Dead Watch, les fameux Dead Watch qui sont adorés par tous. Ce sera au prix, attention, de 22,50€ et là ça, ça titille un petit peu. Donc on nous dit que ces suppléments codex proposent tout le nécessaire pour lâcher les Space Wolves et les Dead Watch au combat, avec de l'historique et des illustrations pour nous inspirer dans notre collection. Mais en fait, on vous ment, parce qu'à la fin de ce descriptif, on vous dit que pour pouvoir vous servir de ces deux codex, il faut avoir acheté le codex des Space Marines. Alors je sais ce que vous dites. vous dites, vous vous dites, « Bon, alors encore un qui ne sait pas de quoi il parle, euh, on l'a dit depuis longtemps, on le sait depuis longtemps, blablabla. Bla » bla. Je comprends, vous êtes des joueurs euh, avertis, euh, vous suivez les youtubeurs euh, qui vont bien, et vous savez déjà que euh, pour acheter votre codex des Death Watch, ou euh, et pour, tout, pour utiliser vos codex des Death Watch et euh, des euh, euh, Space Wolf, il va falloir avoir le codex initial. Mais moi, ce n'était pas mon cas. Par Exemple, voilà. Moi je suis débutant dans l'univers de Warhammer 40k. J'ai pas suivi toutes les présentations parce que je suis parti du principe que moi le codex des Space Marines bah, ça m'intéressait pas donc j'ai pas suivi les présentations de ce codex là. Et quand j'ai fait ma commande de mon codex Space Wolf, et eh ben j'ai découvert que en fait ce codex bah, ça allait être sympa. Hein J'allais avoir de la lecture, mais pour pouvoir totalement l'exploiter, il fallait que j'achète je le codex d'avant. Donc ça fait quand même une trentaine d'euros à acheter avant pour pouvoir se servir du Codex qui suit à 22. Moi je veux bien mais là franchement ça commence très très très sérieusement à me saouler. J'avais vraiment envie de me lancer dans cette V9 mais j'ai même pas commencé à jouer que je me suis déjà fait violer par tous les trous. Donc je sais bien que c'est comme ça dans Warhammer 40K mais il y a un moment il faut quand même comprendre qu'il y a dans 40 44, que ça se passe de la sorte, et cette sortie de codex un peu bizarre de Space Wolf qui nécessite le codex d'avant, je dois vous avouer que je comprends pas. Euh, quand vous achèterez votre codex des Taux, on vous demandera pas d'avoir acheté le codex des Nécrons, ou alors, j'ai vraiment rien compris. Quand vous achèterez votre codex des orques on vous demandera pas un codex avant à avoir acheté. Enfin, du moins, j'espère que non. Vous allez peut-être me dédire en commentaire en me disant bah, « Si, il y aura un codex principal à acheter, Xeno, et puis ensuite les codex à côté. » Mais là, franchement, d'accord, c'est des espèces marines. Mais euh, pff, moi, ça me fait chier. Voilà, J'ai acheté un codex, et puis en fait, bah, il ne suffit pas par lui-même. Il va falloir que j'achète le codex d'avant, et puis je me retrouve à devoir euh, balancer bah, 60 balles pour pouvoir jouer à mes figurines. C'est vraiment, vraiment chaud. Quoi. Alors, sinon, bah, on aura la sortie des nouvelles boîtes de patrouille. Hein, qui sont en fait euh, des euh, start collecting euh, comme celui-ci, à l'intérieur duquel vous allez retrouver euh, 25 points euh, de puissance. Alors, cette boîte-là, on l'a payé 80 euros. Euh, là, en l'occurrence, euh, la boîte patrouille, on va la payer 110. Euh, donc, 110, ça fait quand même un, un gap de 30 euros entre les deux. Alors, j'ai eu beau regarder avec énormément euh, d'aplomb, j'ai pas... Trouver énormément hein, de différence de quantité, alors vous allez me dire là aussi, t'y connais rien, ferme ta gueule. Il y a beaucoup plus de choses dans les patrouilles que dans les starter collecting. Je sais euh, par expérience, puisque je m'étais enorgueilli d'avoir acheté cette boîte là pour commencer à jouer, puis on m'avait rionné en me disant, non, mais mec, avec cette boîte là, c'est un starter, mais il faudrait que tu en achètes au moins deux pour pouvoir espérer commencer à jouer. Ce qui m'a profondément gonflé. Euh, là, on se retrouve avec une proposition qui est sensiblement identique, mais où on vous dit clairement, avec cette boîte-là, il faudra acheter tel héros, tel bidule, tel machin. Appelez pas ça une boîte patrouille ou n'appelez pas ça une starter collecting. Euh, alors, oui, c'est pour débuter une collection, mais c'est absolument pas pour commencer à jouer. Et franchement, franchement, ça commence à me peser. Attention, hein, tenez bien les choses, hein. je ne suis pas en train de m'énerver contre la communauté que j'admire, que je respecte et, et, et que je trouve génial. Mais franchement, euh, je dois, moi j'ai un discours de débutant, de quelqu'un qui découvre l'univers de Warhammer 40k, parce que cette année j'ai vraiment décidé de, de, de, de m'y atteler, de m'y intéresser parce que je voulais monter euh, dans le wagon avec vous, et je vous raconte, c'est un peu un, un journal de bord euh, de la galère du débutant de Warhammer, et ça il faut vraiment le comprendre. Alors notamment, faites attention avec cette boîte de patrouille, puisque la boîte de Death Watch est déjà en rupture sur le site de Games Sur Shop. Donc vous allez naturellement les retrouver dans vos boutiques, hein, mais à mon avis, le réassort, il va falloir attendre un petit peu. On notera également le délotage hein, de la boîte La Prophétie du Loup, puisque vous retrouverez Fragar euh, pour 55 euros et Ragnar pour 32,50€ dans des boîtes séparées, ainsi que les Outriders de la boîte Prophétie pour 45 45€. Enfin, pour en finir avec Games, on aura euh, trois romans en FR, L'Appel du Devoir, où le commissaire Kane et ses gardes du Valhalla sont envoyés réprimer un soulèvement. On va retrouver L'Infini et le Divin, où on va explorer euh, une histoire développée au fil des millénaires et de fascinants personnages nécron et enfin, le très beau Invocation, franchement, je trouve la couverture absolument géniale, où vous allez retrouver les plus noirs très tréfonds du monde de Warhammer à travers d'une anthologie inédite d'histoires sinistres, où se côtoie l'occulte et l'inattendu. Allez, on passe au jeu de plateau. Et je voulais mettre l'accent sur le très inattendu Alien, Another Glorious Day, In the corpse, attention, donc euh, voilà une boîte start à 54,90€ avec deux extensions, hein. la première à 26,90€ et euh, la seconde à 54,90€ également, mais on verra qu'elle est plus conséquente. Donc Alien est un jeu de plateau coopératif de survie dans lequel vous et votre équipe de spécialistes menez une expédition vers Endless Hope pour trouver les survivants et des réponses. C'est un grand classique dans l'univers d'Alien. Les joueurs peuvent jouer jusqu'à 6 missions différentes, les emmenant dans des zones différentes, de l'installation de terraformage de Hadley Hopes jusqu'au recoin sombre et profond des nids de xenomorph. Alien propose également un mode campagne passionnant permettant de jouer à quatre des missions liées entre elles. Les joueurs devront donc combattre des attaques de Xenomorph incessantes et se maintenir en vie jusqu'à la fin de la campagne. Les deux missions restantes sont purement axées sur la survie, euh, c'est tuer ou être tué, et les joueurs sont lâchés dans le jeu avec rien de plus qu'un pistolet. Et en fait, vous allez devoir vous stuffer au fur et à mesure de la partie, et puis ben, tenter de survivre. La première extension de Alien va introduire de nouveaux personnages ainsi que des cartes d'expérience, alors que la seconde, qui est, je l'ai dit, plus conséquente, introduit de nouveaux personnages, notamment la Reine Alien, 4 nouveaux plateaux et une tonne d'options supplémentaires pour enrichir vos parties. Attention, le jeu est en VO uniquement. On retrouvera également Night of the Living Dead de Zombicide Game, qui est un jeu indépendant de la franchise Zombicide et qui est basé sur le film éponyme de euh, George Romero, ça vous coûtera 79,95€ et je n'en dis pas plus puisque Muschino a fait euh, une présentation très complète, je vous mets la vidéo en description. Et puis sinon, sachez que euh, sur la page, on attend Chronicle of Crime, notamment la version Millennium 1400, Kevin a pledged le all-in, donc dès qu'on a des infos et qu'on a la dispo, eh ben on vous présentera les trois nouveaux chapitres. En parlant de financement participatif, je voulais aborder les Chroniques de l'étrange, qui est un JDR édité par Entremonde édition. Les auteurs principaux sont euh, Romain euh, Duissier, auteur des romans éponymes et de nombreux jeux de rôle comme euh, l'Hexagone Universe, les Chroniques oubliées ou Mythic Battle Panthéon. Et Cédric Lemière qui, euh, notamment, euh, a travaillé sur Knight. Alors, le livre sera également euh, illustré par de talentueux artistes tels que euh, William Bohantal et bien d'autres. Les Chroniques de l'étrange, c'est un jeu de rôle prenant la place dans une cité asiatique à notre époque, en l'occurrence Hong Kong. Il s'agit de l'adaptation de la trilogie euh, Les Chroniques de l'étrange, donc de Romain d'huissière constituée de trois tomes, Les 81 Frères, La Résurrection du Dragon et euh, Les Gardiens Célestes. L'univers appartient au genre dit « urban fantasy hein, ». Il pose comme principe de base que les esprits, les fantômes et les créatures diverses du folklore chinois existent toujours. Il utilise des principes communs à des jeux de rôle, toutefois il propose aussi des mécanismes de jeu originaux et des principes permettant d'assurer une ambiance proche du roman. Il est de prime abord sur les mêmes mécas que les L5R, puisque la façon dont vous allez aborder la situation va vous demander de choisir une posture, qu'on appelle ici un aspect, la force, la finesse, ou alors l'instinct, qui se traduit ensuite en un élément et donc va se rattacher à une caractéristique. Une fois l'aspect choisi, il sera combiné donc à une compétence afin de déterminer le nombre de dés à 10 faces que vous allez lancer. Pour la résolution de l'action, il ne reste plus qu'à comparer les résultats de chaque dé au diagramme présent sur sa fiche de personnage. Ainsi, les deux valeurs correspondant à l'aspect choisi seront des succès, les autres résultats auront différents effets. Chaque dé pourra être amené à un intérêt narratif positif ou négatif, un petit peu comme dans Star Wars, de même qu'il pourra rejoindre une réserve commune qu'on appelle le Loxiu, qui sera à disposition des joueurs durant la partie, et là du coup ça me fait penser à la manne de Wurm. En dernier ressort, on pourra également entrer dans la réserve du MJ, qu'on appelle le Tinjin, à savoir la volonté du ciel. Le jeu fera l'objet d'un financement participatif sur la plateforme Game on Tabletop, dont le lancement aura lieu ce soir à 20h. L'après-commande permettra d'acquérir le livre de base entièrement en couleur, couverture rigide, format A4 pour 320 pages. Le livre de base sera accompagné d'un écran de jeu à trois volets illustré par William Bohantal. L'écriture de l'ouvrage est déjà bien avancée avec près de 80% des textes rédigés. Donc, à mon avis, ce n'est pas vraiment un projet casse-gueule. Vous pouvez vous lancer. La livraison est prévue pour le troisième trimestre de 2021. Et je vous conseille, si vous êtes intéressé, de suivre le live qui se tiendra également ce soir sur la chaîne YouTube Rollist TV. Voilà, j'en termine avec une information, notamment le confinement Cup 2 de euh, l'initiative Star Wars Legion qui est lancée avec euh, déjà au moins 40 joueurs, c'est peut-être déjà plus aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, bah, n'hésitez pas à euh, contacter euh, les protagonismes comme euh, Toto, euh, soit sur le Discord euh, du jeu, soit directement sur le groupe euh, Facebook qui s'appelle Star Wars Légion france le groupe Et puis voilà, si vous voulez vous passer le temps en vous tapant à distance, sachez que c'est possible pour Star Wars Légion. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur la page. Et puis, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout, de bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type d'en face. Ciao